Salut, vous êtes, vous êtes là aussi pour le, la section disciplinaire Oui. Et vous, vous avez fait quoi Moi, j'ai triché sur Internet pour ma thèse. Moi, j'ai triché au partiel. Et toi Bah, ben, moi, j'ai plagié sur un TP. Monsieur Trichman, c'est à vous. Bonjour Monsieur Trichman, Asseyez-vous. Racontez-nous les faits. J'avais un compte rendu de TP à finir et toute la promo était en galère. Un doublon nous a proposé de l'aide. D'abord j'ai refusé, puis tout est arrivé en même temps. Il y avait l'anniversaire de mes parents, un oral d'anglais, un match de hand, et puis j'ai été pris par le temps. Tu vas quand même pas faire ça Imagine ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence, tu pourrais te faire exclure Mais allez, euh, vas-y fais-le, c'est pas du plagiat en plus, c'est de l'entraide. En plus c'est qu'un TP, au pire t'auras zéro. Non, 100%, il y en a un a plagié. Je veux lui envoyer une baffe Puis j'ai tout de suite pris rendez-vous avec la Doyenne pour m'excuser et pour rendre un TP, disons, plus personnel. D'accord, merci. Ça me donne l'occasion d'insister hein, sur les valeurs de l'université, qui sont également les valeurs de la faculté de pharmacie, que sont rigueur, travail et honnêteté. Et une semaine plus tard, euh, je recevais une lettre de convocation pour un conseil d'instruction. Très bien, très bien. Nous vous recontacterons. À la rentrée je suis retourné à la fac mais impossible de m'inscrire en troisième année. Hey, chaud pour la rentrée Ouais ça va mais à ce qui paraît la D1 c'est l'année la plus difficile. Mais c'est pas un problème, à ce qui paraît t'es toujours en P2 de toute façon. Arrête c'est pas cool hein, ouais. avec mes projets Erasmus c'est tout tombé à l'eau, mes parents ils m'en ont voulu tout l'été. Mais pourquoi Bah je sais pas, ils ont pas voulu me prendre un appart vu que je risque d'être exclu. Ah ouais chaud. Veux... Salut les gars Salut Bon allez on y va avec ce qui t'arrive, faudrait pas être en retard. Ouais t'as raison, allez go et plusieurs mois après, j'ai reçu une nouvelle convocation pour la section disciplinaire. Monsieur Trichman, vous êtes convoqué pour les faits suivants. Plagiat pour le compte rendu dans TP. Avez-vous quelque chose à ajouter euh, Je vous demande de m'excuser parce que voilà, j'ai commis une erreur et euh, ça a été euh, 8 mois de, de stress et de torture. Donc ça a été vraiment euh, une, double, une double sanction pour moi. Et, euh, je j'espère, enfin je, je vous demande de, de me laisser poursuivre ma, ma scolarité euh, normalement, s'il vous plaît. Très bien, vous pouvez sortir. Nous allons les libérer et nous vous enverrons une lettre dans 15 jours. Au revoir. Quelle est votre sanction Va pour une deuxième chance. Ça lui Servira de Le les récidives, nous verrons bien. J'espère que ça le calmera, ainsi que ses camarades. Après vos votes, la décision est prise. Allez, plus que deux semaines.